Alors, voyons voir, il y a quoi dans Recherche si on tape Poupée en Porcelaine, visiblement Il y a une vidéo de Poupée en Porcelaine, Ah oh, tiens, Poupée Porcelaine, notre ancienne chaîne, oh trop cool. Mais ré récemment, est-ce qu'il y a eu des vidéos Oui, ce mois-ci par exemple. Voyons voir ce que l'on tombe sur l'une de nos vidéos, enfin, de, de nos vidéos, là. Alors, on descend, on descend, on descend. Attends, mais là, c'est que des, des vidéos de notre chaîne. Pourquoi il n'y en a pas d'autres Ça, c'est quoi comme vidéo Poupée Chiffon, mais c'est pas une poupée en porcelaine. Bah, ça, c'est une pulipe, c'est pas une poupée en porcelaine. Et pourquoi sinon, c'est que des vidéos de notre chaîne de poupée là quand je fais un mois ah oh, et voilà encore une vidéo de pulipes ça c'est quoi bizarre il y a des drôles de trucs hein. encore une vidéo sur les pulipes ah oh, une chanson de là. bah j'en ai rien à faire moi je cherche des vidéos sur les poupées en porcelaine autre que notre chaîne et là je tombe sur n'importe quoi Hormis nos vidéos, le euh, reste. Mais euh, pourquoi? Pourquoi c'est des vidéos d'autre chose? Quand t'as poupée en pensée, on tombe pas sur ce qu'on cherche. Ah ça non, non, non. Faire attention. Donc vous voyez, je suis déçue. Défiler très vite parce que j'ai un peu peur de ce que on peut tomber dessus, non? Hein c'est pas vrai, il marche pas. Alors vous inquiétez pas, c'est le curseur qui a un problème. Non, c'est bon, stop! Bon, je suis déçu Même si je clique sur une semaine, je suis sûr que j'ai rien. Alors que si, quand j'avais pas choisi. Bah, euh... Non, oh, j'arrive plus. Attendez. Ah, voilà. Première vidéo en ligne, elle avait 600. 7 oh, vues Je suis même pas dans cette vidéo, moi. Oh, c'est pas cool. Poupée porcelaine, elle aurait dû me mettre dedans. Mais maintenant, c'est devenu la reine de la poupée. Ah, ouf. voilà donc. Ah, cette vidéo, je vous la conseille. Elle est trop bien. Celle-ci, je sais plus, je l'avais déjà vue, mais euh, j'ai dormi depuis. Euh... Bon, on va pas aller trop loin parce que voilà, on a un peu peur. Sheila. Ah, oh, cette vidéo elle a fait plus de 1000 vues, c'est une chaîne de poupées porcelaine. Oh oui, comment nettoyer ses poupées Ah ouais, je sais pas de la... quelle qualité elle est cette vidéo, mais bon. Ensuite, c'est un truc de restauration de poupées, non Attendez. Le coin du collectionneur, les poupées anciennes, jour de brocante. Oh ouais, c'est une vidéo qui pourrait être intéressante à regarder. Ah ouais, ça serait... Quand j'ai regardé, il n'y avait pas énormément de choix. Ah oui Ouais, il n'y avait que des anciennes vidéos de nous, ou très peu de vidéos d'autres personnes. Ah oui, vraiment oui, vraiment. J'ai même tombé sur une vidéo ancienne de... Comment il s'appelait déjà euh... Attends, tu ne te souviens plus Attends, ça va m'en venir. Ah, poupée en porcelaine. mais c'était pas son nom avant. Avant, il avait un autre nom, on me souvient. Ouais, peut-être. Bien. Mais tu sais... Euh... Tu en train de dire qu'il n'y a que des anciennes vidéos de la chaîne Poupée Porcelaine. Et les vidéos de la Reine de la Poupée. Et un peu d'autres vidéos de d'autres personnes, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. oui, mais c'est... Oui, bah, je sais. C'est pas juste. Les poupées devraient être mises plus en avant, tu crois pas Les autres poupées le sont. Et j'ai vu des vidéos de Pulip. Qu'est-ce que ça va faire dans les vidéos de poupées en porcelaine, tu m'expliques Je vois pas... Et puis c'est pas des poupées en vinyle dans mon souvenir. Si, c'est des poupées en vinyle. vinyle et la porcelaine, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Et pourquoi on trouve des vidéos de Pulip alors que si tu cherchais des vidéos de poupées en porcelaine J'aimerais bien le savoir, mais il faudrait que YouTube me donne sa réponse. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui font des vidéos sur les poupées en porcelaine. Moi, voilà la réponse. Et du coup, pour compenser ils mettent des vidéos de pulipes. Ah ouais même une vidéo de poupée en chiffon bah oui que veux-tu qu'est-ce qu'on peut, y... qu qu peut y faire hein on peut rien y faire on n'est pas... on travaille pas pour youtube Du moins pour le moment que je sache on ne travaille pas ouais bah euh, moi je trouve ça dommage Margot du calme oh, oui oui David Emilie pourquoi tu dors je dors mais pas c'est mon chapeau qui tombe sur moi t'as qu'à demander à Camille euh, C'est pas moi qui l'ai fait tomber sur ta tête En tout cas, moi personnellement J'en ai marre, je voudrais pouvoir Plus de contenu sur les poupées Bah ouais, entre ce que tu veux Et ce qu'il y a, il y a, euh, y a un, Tout un monde On peut pas faire comme on veut, désolé C'est pas juste Tu l'as dit, mais comment Veux-tu y remédier, hein Tu peux pas inciter les autres à faire des vidéos Quand même, et pourquoi pas Pff, Arrête Tu peux pas ça se fait pas déjà. Oui mais c'est embêtant, on trouve pas grand chose. Et de tout, toute façon, ça sera toujours pareil avec toi. Jamais contente. Jamais contente. <rire> ouais. Mais... Personne n'est d'accord avec moi oh, C'est pas cool. Et bah là, Emily, elle dort. Oui, là, elle dort. Effectivement. Bon je vous dis salut salut à une prochaine vidéo En espérant que cette situation s'améliore